Bonjour à tous, nous sommes le 25 mars 2021. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous euh, comment euh, continuer à se comporter l'or, l'argent, les métaux précieux, des euh, autres métaux aussi, et regarder aussi les marchés, euh, tout simplement faire un, un peu un scan. Euh, déjà, qu'on constate de la précarité sur euh, les indices, les principaux indices, euh, Poor, Nasdaq, euh, Dow Jones aussi, euh, ça semble, ça sent la correction, comme on vous avait parlé, et peut-être que justement, on en est rendu là. Euh, tout simplement, ce qu'on va faire, on va regarder les indices, un peu d'indices économiques, économiques aussi, et vous parler que, bien entendu, les budgets commencent à sortir. Ici, au Québec, on a notre budget québécois, là, avec notre cher euh, euh, François Legault, François 1 <rire> euh, qui va sortir son budget aujourd'hui, je pense, et... Euh, euh, le 16 avril, c'est au niveau du Canada. Euh, je sais pas si c'est le 16 ou en tout cas, c'est au mois d'avril au niveau du Canada et euh, euh, j'ai reçu un courriel parce que je suis abonné à ça, les, les nouvelles de la vice-première ministre, je reçois des courriels de, de Christian Freeland, mais c'est pas directement. Vous, avez, vous pouvez vous aussi vous abonner, mais on, on sait qu'aujourd'hui, quand on, on suit euh, euh, ce qu'elle fait, ses conférences, tout ça qu'elle va parler, elle a des annonces à faire. Donc, euh, c'est aujourd'hui à 11h45, malheureusement, ma vidéo est faite avant, donc on n'aura pas le compte-rendu de ça, mais je vous referai un compte-rendu de ce qu'elle va annoncer. Et on est rendu au printemps, et c'est ce qu'elle avait dit, qu'elle ferait, euh, des annonces qui s'en venaient. Et là, je crois de ce que j'ai vu euh, du courriel, euh, c'est des, des annonces euh, sur les infrastructures. C'est probablement peut-être euh, ce qu'elle avait parlé d'injecter de, de, euh, de l'argent sur euh, euh, l'isolation des bâtiments ou des programmes encore pour euh, Écoénergique pour euh, les, les maisons, les entreprises, les bâtiments d'entreprises. On va voir ce que c'est, mais ça s'en vient, son discours euh, s'en vient. Et c'est le prix, euh, un discours prêt, euh, on va dire, budget, peut-être pour préparer euh, les personnes à, à, à vraiment. Euh, euh, attendre quelque chose de bien, parce que dans le fond, c'est ce qu'on veut faire. Encore beaucoup d'argent à venir, donc peut-être en faisant une annonce euh, qui va sortir aujourd'hui, ben, peut-être que les personnes vont dire wow, « waouh Trudeau nous donne encore euh, du cash ». Et euh, pour vous dire qu'on sait que le gouvernement Trudeau est, en, est, en, est, un, est un gouvernement minoritaire, mais cependant, ce qu'il y a de, de difficile... Euh, euh, Peut-être pas au Québec, parce que je vois qu'il euh, y a Éric Duhem qui commence à, à percer pas mal, là, parce qu'au niveau des autres oppositions, on n'a aucune opposition, personne ose parler contre le goût, ou plutôt personne ne peut le faire, parce que immédiatement, euh, je pense que c'est d'une manière ou d'une autre, là, euh, via euh, que ce soit directement ou indirectement, je pense qu'il y a 40% des employés euh, euh, qui travaillent pour l'État d'une manière ou d'une autre, en tant que professeur euh, euh, médecins, infirmières euh, euh, tout le domaine de la santé euh, le domaine de l'éducation aussi euh, le domaine euh, des infrastructures euh, les ponts, les routes tout ça, donc euh, je pense que c'est de 30 à 40% donc euh, 30 à 40% qui ne peuvent pas parler beaucoup parce qu'ils sont directement dépendants de euh, du gouvernement Legault, je parle ici au Québec, on est très euh, socialiste, là. puis c'est bien, là, je ne peux pas euh, critiquer les mesures, je ne parle, je parle pas de, du gouvernement Legault, mais peu importe lesquelles, là, euh, on a quand même des mesures euh, bien ici, euh, et on va chercher de l'argent via euh, une méthode qui est quand même, bah, on va dire bien, au lieu que euh, la mafia se serve de ça, bien, on, on vend du pot, on vend de la boisson, euh, SAQ, SCDQ, euh, on vend de la loterie aussi, et on vend euh, bon, tout ce qui peut servir, ben, l'hydroélectricité, c'est super, là, les, les barrages. Donc, euh, au niveau du Québec, on a quand même un bon système, au lieu que le, le privé va percevoir des grosses taxes, je pense simplement à la SAQ, là, qui a beaucoup beaucoup de taxes euh, de, de prélevés, ça, ça, ça retourne dans les coffres des Québécois. Donc, on on peut prendre un bon verre de vin et on sait que ça va bénéficier à l'économie québécoise. Euh, pensez ce que vous voulez, mais euh, c'est ce qui arrive. Euh, et euh, à ce niveau-là, je ne veux pas critiquer euh, le gouvernement. Euh, lorsque je, je parlais à mon fils dernièrement, il faut... Euh, faire une distinction surtout dans le contexte actuel de très très importante entre le gouvernement et un parti politique moi je respecte le gouvernement je respecte les chartes des droits que ce soit au niveau du québec au niveau du canada c'est ma base comme aux états unis c'est la constitution qui se trouve être la base et c'est ce que je respecte euh, en vertu de euh, de dieu qui est au dessus de tout Bien, on a droit de c'est c'est comme ça que ça commence littéralement là, la notre charte des droits et libertés canadiennes je parle et euh, on a le droit d'avoir des réunions, pratiquer notre religion, un droit d'association, on a le droit de, de, de se déplacer un peu partout dans le pays. Euh, en tout cas, les, vous avez simplement à lire les premiers textes là, et vous allez comprendre que euh, on est dans un pays de liberté qui, en ce moment, euh, cette liberté est n'est pas pratiqué. Donc, euh, en tout cas, on va revenir à nos moutons, parce que dans le fond, je m'éloigne un peu, mais c'était tout simplement pour vous parler des budgets qui s'en viennent. Budget euh, québécois et, bu je pense, cet après-midi, budget du Québec et le budget euh, fédéral, c'est au mois d'avril. Euh, donc, encore beaucoup d'argent, d'investissement dans les infrastructures, mais le problème avec la 3e vague, on va être obligé encore de fermer. C'est là que le bas blesse. On va voir ce qui va arriver. Donc, euh, c'est ça, on va commencer tout simplement en regardant des graphiques. Euh, on va commencer avec celui de l'or. Comme je vous dis, il n'y aura pas de surprise là. On est encore en, en ben, correction, euh, correction, consolidation. Ça, c'est un graphique sur le très, très long terme. Euh, bon. Vous connaissez le graphique euh, probablement plus que moi, je le connais presque par cœur. Euh, ça, ça se trouve être les années 70, lorsque en 71, lorsqu'on a... Euh, euh, Nixon a pris la décision, une décision qui était supposée d'être temporaire, de, de détacher euh, le dollar américain euh, de l'or. Eh là, on a vu la montée qui a été époustouflante de... En 71, on a une petite correction ici en 75, on est reparti en 76, 77, jusqu'à un pic. Et, et je vous en avais parlé souvent, si on comparait euh, le pic qui est arrivé ici, comparé à, à celui qu'on a ici, mais euh, en tenant compte de l'inflation, on serait à 2600, 2800 dollars dans ces coins-là. Donc, euh, c'est ça, euh, Log, peut-être Log nous donne un autre aperçu mais peut-être pas plus intéressant donc on a eu la longue montée de 2000 à 2011 et on a eu notre grande notre grand revirement et on est encore rendu dans une consolidation euh, et qui pour moi est un, un marché aussi on est allé pas mal bas mais là on est à 17 aujourd'hui. Un est rouge, là, dans le fond, euh, même au niveau des, euh, des, corrects, des, euh, des indices. Et c'est ça qu'on va aller voir. Et peut-être attirer votre attention bien, sur le 10 ans, comme je vous avais dit à ma dernière vidéo, euh, les rendements des, du, bon, du trésor 10 ans euh, commencent à, à un peu perdre le, le, le, le momentum. Et c'était un peu comprenable. On va aller voir ça rapidement. Et on va revenir avec euh, le bon... Euh, TLT qui se trouve être un ETF des bons du Trésor. Regardez ici, euh, là, ce pas pour euh, dire qu'on s'en va à la baisse euh, d'un coup, mais ce que je vous avais dit, euh, qu'on connaîtrait probablement une correction, une consolidation sur le long terme, et euh, c'est ce que je pense qui, est, ce qui va arriver. Là. là, on a eu une très, très longue montée, comme ici, on a eu une très longue montée, euh, des très longues montées qui peuvent être suivies de consolidation là, pendant un bout. Et après, on va voir ce qui va arriver. Et le euh, rendement sur le bon du trésor 10 ans, ben, c'est ça qui est le tableau long long terme, euh, le 30 ans, c'est ça. Euh, donc, euh, notre petite euh, panique euh, euh, de monter des taux sur les bons du trésor 10 ans, ben, c'est ça ici. Et là, on retourne à nos indices, bon, on va aller voir premièrement les bons du trésor. Ça se trouve être euh, obligation du trésor américain 20 ans, mais ça donne une très, très une, très bonne indication parce que ça se trouve être le, le, le, le, le, le ETF qu'on peut acheter et vendre tout simplement pour, euh, on va dire, spéculer sur euh, le prix des bons du trésor. Et là, en ce moment, on a eu une très, très longue montée euh, et euh, parallèlement, à cette montée-là, euh, et, euh, et comme on peut mettre en parallèle euh, le prix de l'or, le prix de l'or a exactement suivi la montée des bons du trésor. Et là on a eu une forte, forte dégringolade et l'or elle a quand même, euh, on, je sais pas si on peut, peut-être qu'on va le faire, euh, TLT. Comme ça, là. on voit très, très bien, comme je vous avais parlé, des corrélations qui existaient, qui ne euh, sont pas toujours exactes. Ça dépend, euh, regardez ici, on n'a pas de corrélation en cette période-là, 2013 jusqu'à 2015. Euh, mais euh, là, on est tombé en corrélation depuis 2015 à peu près. Là. Euh, vraiment, vraiment. Et ça arrive souvent euh, sur le long, long terme, que des bouts on n'a pas de réelle corrélation. Mais là, euh, depuis 2015, 16, 17, on voit vraiment, vraiment qu'on pourrait... Pe peut-être pas ici, c'est ici que la corrélation euh, a, a commencé là et là on suit le prix de l'or avec les bons du trésor, et ce n'est pas toujours euh, la réalité, on peut avoir des revirements où un s'en va d'un côté et l'autre s'en va de l'autre euh, mais là pour l'instant c'est toujours le même scénario, et l'or euh, est en rebond technique on enlève ça ici euh, TLT, l'or est en rebond technique, euh, mais c'est pas un rebond qui est très très très persuadé persuasif. Par contre, lorsque j'ai tracé mon canal ici, je vous rappelle tout simplement ce que je vous ai dit dernièrement. Euh, ben là, c'est ça. On a le rebond technique ici qui pourrait aller euh, peut-être, euh, j'en ai aucune idée, hein, aller peut-être frapper cette, euh, ce sommet-là. Ou si, par contre, on pourrait avoir une poussée vraiment importante de l'or. Je le vois pas en ce moment là. Euh, on pourrait vraiment aller casser ça et poursuivre la tendance haussière. mais on n'est pas là. Et l'argent, euh, dernièrement, ben, les derniers jours, là, vraiment euh, plus parti que l'or. Donc, on a eu une dégringolade. Mais sur le long terme, comme je vous dis, euh, c'est pas paniquant, Je vous parle simplement qu'on a eu une longue euh, une, une, une cassure, ben, pas une cassure, mais euh, une descente assez raide là, euh, depuis les derniers jours. On va aller voir rapidement le Bitcoin, ce qu'il dit ben lui aussi euh, le Bitcoin après avoir atteint euh, oh, ça j'ai je, je vais changer ça euh, au prix au lieu de pourcentage après avoir atteint 60 61 000 dollars et maintenant a baissé ben, de 10 000 dollars on est rendu à 50 000 dollars et euh, ça c'est Correction, tout simplement. Et euh, c'est tout simplement la même euh, chose qu'on observe sur le Nasdaq. Euh, donc, on est en correction. Si on regarde sur le long terme, bon, ben là, je suis pas mal sur le. Non, on va rester comme ça. Euh, bon, ben, ça se trouve être ça. On, a, on avait atteint des pics pas mal. Euh, et le ETF de Katia Wood, on va regarder ça tranquillement. Euh, techno, euh, lui aussi est en forte correction un ETF euh, qui était composé vraiment de beaucoup d'actions Tesla. Donc euh, là, on voit très, très bien que la, la, la vedette montante Katia euh, euh, Wood qui avait parié sur euh, Tesla, eh bien là, ça dégringole. Et euh, je ne sais pas où est-ce que la dégringolade pourrait se terminer. Euh, par contre, euh, Tesla aussi... Euh, continue le même schéma. Là. Donc, euh, non, on, euh, moi, je ne serais pas surpris que les technos puissent euh, souffrir beaucoup d'une bonne dégringolade, comme ce qui est arrivé en 2000, 2000 euh, la crise des technos. Et euh, la, la, la chose qui est à surveiller dans tout ça, c'est que ces, ces euh, montants d'argent là énormes pourraient se déplacer dans d'autres secteurs. Et euh, s'il y a une crainte d'une troisième vague, comme ça commence à, à se ça fait des peurs là, un peu partout sur la planète, eh bien là, on pourrait avoir peut-être un déplacement de, des actifs euh, vers l'or et surtout, comme je vous dis, euh, le Bitcoin a suivi pas mal euh, les montées des, la montée des technos, tout ça. Donc, euh, peut-être qu'on pourrait avoir du déplacement d'argent de, euh, de des Bitcoins jusqu'à l'or et, et l'argent parce que... Euh, le rebond est là. On va suivre ça. On n'a aucune idée. Mais si ça l'arrive, ça l arrive assez vite, souvent. Et il faut être prêt. Comme quelqu'un m'écrivait, est-ce que je dois acheter de l'or tout de suite? l'or ou des minières, peu importe, moi j'attendrais, moi je positionnais, comme je vous dis, moi je, je reviens pas sur mes décisions, c'est du long terme, mais pour quelqu'un qui voudrait comme débuter, peut-être un peu attendre, voir qu'est-ce qui va arriver ici, là. mais si on voit que le mouvement s'accentue et est assez raide et même euh, avant la cassure ici, peut-être commencer à placer nos billes pour, euh, euh... c'est pas bon d'anticiper, mais je vous dis qu'on pourrait avoir un revirement, euh, s'il arrive une panique là, euh, de vente. Et là-dessus, euh, comme je vous avais parlé, TLT euh, lui aussi est en rebond euh, parce qu'on était vraiment en, sur, en techniquement là, vraiment là, en, en survente. Donc, euh, techniquement parlant, euh, on pourrait avoir un rebond. Je suppose que ça pourrait nous conduire. Euh, il y a le dollar américain, par contre, qui continue euh, son rebond, euh, euh, qui est assez important. Sur le long terme, je suis pas trop préoccupé. Mais le le, le euh, C'est dû au fait qu'on a eu euh, une explosion des rendements. Là. Euh, donc euh, Et la devise américaine, lorsqu'on a des euh, marchés qui tremblent, ben, la devise américaine, malgré qu'on imprime à, à la folie, devient un, un, une valeur refuge. C'est comme ça. C'est le marché qui décide, mais euh, à long terme, euh, je je ne crois pas que le dollar américain va. Euh, Bon, euh, va être une valeur euh, très forte. Euh, on, on avait été voir les autres devises, donc euh, on le fera pas là, parce qu'on n'a pas le temps. Ou peut-être on pourrait aller voir rapidement qu'est-ce qui arrive sur les devises. Euh, moi, je suis beaucoup le dollar canadien. Regardez le canadien. On va aller enlever ça ici. Configuration, étiquette, euh, nom de symbole, d'accord. Bon, le dollar canadien, malgré vous voyez le dollar américain. Malgré le revirement du dollar américain, le dollar canadien pas euh, partie vraiment vraiment pas beaucoup de la, la remontée du dollar américain, mais le dollar canadien sur le long terme regarde très bien. Et ça c'est surtout dû au, au fait que le pétrole euh, le pétrole pèse beaucoup là, dans l'économie canadienne. Donc euh, euh, ça ça se trouve être le dollar américain euh, parce que ici le DXY qu'on utilise souvent euh, c'est le dollar américain mais avec des d'autres devises là. Euh, tandis que là ici c'est euh, USD, CAD, euh, de, de, la devise américaine comparée à la devise canadienne. Eh bien, on voit très, très bien l'inversion et euh, ça semble continuer à, à la baisse. Donc, euh, c'est la même chose pour la livre sterling. Euh, ça s'en va à la hausse. Ah, le Yen japonais, on a eu un petit peu de difficultés. Euh, ça, ça se trouve être le franc-suisse Là euh, aussi, on a eu un peu de difficulté mais euh, moi, je surveille surtout le dollar canadien parce que j'ai acheté des actions en dollar canadien donc, euh, on va aller terminer euh, en regardant les indices Standard and Poor euh, <rire> la longue figure mégaphone est encore tracée euh, euh, on peut se rappeler des événements c'est ici que euh, l'avertissement qui avait été donné par euh, le marché euh, Lorsque Powell a changé sa politique des taux d'intérêt, c'est ici. Là, lorsque Powell montait, montait les taux d'intérêt, et Trump disait à Powell de ne pas monter les taux d'intérêt, justement de même de les descendre. Et lorsque c'est arrivé ici, euh, euh, Powell avait fait un taux d'intérêt, le marché n'a pas apprécié, et tout de suite euh, Powell a viré son chapeau et euh, a continué à entamer des baisses de taux d'intérêt ici. Euh, c'est lorsque le, le, le début de la crise économique financière où on a mis ça sur le dos de, du coronavirus et on a dit c'est le coronavirus qui a scrapé l'économie ce n'est pas vrai la crise est arrivée par une panique qui était qui était déjà en, en latence dans le système hein, économique et là on est justement à, un endroit qui semble encore euh, être euh, un sommet. J'ai un peu tassé, je vous avoue, un peu le, le, la, la longue ligne ici parce que c'est euh, peut-être sur le, le, le, le Dow Jones, là, euh, on voit que... On a eu euh, une euphorie là, dernièrement, là, mais je ne sais pas, je vois une fragilité du marché, surtout sur les technos, le Nasdaq, on le voit ici. Euh, donc, ça va être à suivre. Euh, au niveau des, euh, pour terminer, là, on a allé voir l'or, on a vu les Standard Poor's, Nasdaq, tout ça. Euh, les principaux indices, ben, on, on va voir aussi le Russell 2000. Euh, que là aussi, on a vraiment de la fragilité. On est allé en euphorie pas mal rapidement euh, les derniers temps. Euh, l'huile, euh, l'huile, le pétrole, avait gagné pas mal lui aussi. Eh bien, ça suit le même mouvement. On est en, en situation de précarité là aussi. Donc, euh, c'est ça. Euh, on est euh, dans une situation qui pourrait faire en sorte que... On commence une correction, comme je vous dis, je vous l'annonce, ça fait assez longtemps cette fameuse correction. Je ne parle pas de crash euh, boursier, mais de correction. Euh, moi, pour moi, je, je vous dis, euh, je vais, peu importe si euh, les stocks euh, euh, d'or et d'argent, je parle d'or, d'argent directement, GLD, SLV, même si je jette pas de GLD, même si l'or corrigerait un peu, euh, moi je reste là, euh, même si euh, les les titres miniers corrigeraient un peu. Là. Je reste dans les titres miniers. Il n'y a aucun problème sur euh, mes titres que j'ai en ce moment. Et euh, pour terminer, on, bon, dans le fond, on pourrait faire un petit tour. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas fait ça, mais allez voir euh, les indices mondiaux. Euh, de, ben, le CAC que vous connaissez, euh, où on est où, où notre période d'euphorie. C'est pour ça que je me dis, on pourrait co connaître une correction, mais qui serait peut-être pas aussi dramatique que certains le prétendent, euh, euh, j'en ai aucune idée, mais euh, ce que je me dis, euh, c'est que la Fed va continuer à intervenir. Euh, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, Janet Yellen en parle. Euh, Biden veut monter euh, les impôts pour les entreprises aux États-Unis. Euh, J'ai lu un article, euh, Janet Hélène dit qu'on ne devrait pas faire ça euh, parce que, dans le fond, ça n'aidera pas les entreprises. En tout cas, peu importe. Parce que Biden prend des décisions qui sont vraiment... Euh, euh, même si euh, plusieurs détestaient Trump d'une haine profonde sans vraiment connaître les politiques de Trump, euh, Biden euh, euh, fait seulement des décrets depuis qu'il est là, euh, guide, dirige par décret et plus que ça, Biden ne s'est pas encore présenté euh, devant les, les caméras, il le fait aujourd'hui et la raison est très simple, vous savez que Biden à beau couvert, on le sait, là, on a eu plusieurs extraits, euh, est en train de, de perdre un peu la tête, euh, peut-être qu'il fait de l'Alzheimer ou euh, euh, une autre maladie, peu importe, mais... Et il, y a, il y a souvent des, des discours incohérents et euh, ce que les démocrates essaient de faire, tout simplement, c'est de le cacher, qu'ils ne puissent pas tout simplement euh, affronter les journalistes parce que je pense qu'ils ne seraient pas capables de le faire. Donc, euh, c'est ça, on est dans cette situation-là et euh, du côté du Canada, bien, les États-Unis, tranquillement, si on embarque dans la troisième vague, on va faire en sorte qu'il y ait encore beaucoup, beaucoup de... de d'économie fermée, de petites entreprises qui continuent euh, leur faillite et euh, tout ça pour arriver peut-être à une solution. Euh, par exemple, on arriverait avec beaucoup, beaucoup d'argent où on pourrait acheter vos hypothèques, euh, vu que vous êtes euh, vraiment dans la, des grandes difficultés, on va être là pour euh, vous aider parce que c'est le plan final qu'on a appelé bon grand reset, mais bon, c'est pas important. C'est le plan final. Je pense pas qu'on va vendre la salade en disant nécessairement que on va euh, être des méchants, puis on va faire ça pour vous contrôler. Euh, allez sur le World Economic Forum, euh, ce sont des paroles doucereuses où on vous dit tout simplement Ah, on va mettre beaucoup d'argent, salaire de base universel, tout ça. Donc, pour pouvoir euh, vous aider, que tout le monde soit égal, vous aurez plus de propriété, mais c'est pas grave, vous allez être heureux. Donc, euh, ça va être à suivre tout ça, voir si ça va se passer comme. Euh, le, leur plan est déterminé mais euh, là ce que j'entrevois je, c'est tout simplement euh, une correction qui s'en vient d'après moi très bientôt euh, ça fait longtemps que je vous en parle là. vous avez peut-être euh, l'impression que je radote oui je radote euh, parce que je dis toujours la même chose euh, face à ça puis au niveau de l'or elle continue à consolider euh, là on va peu probablement suivre le mouvement de cette correction là mais ensuite euh, c'est peut-être là qu'on pourra voir hein, un revirement important à la hausse, mais ça va être à suivre. Euh, donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.